Je m'appelle Camille Bouillet, j'ai 19 ans, je suis en BPGEPS, activité de la forme, donc pour devenir préparateur physique, et moi mon support c'est la planche à voile olympique, donc la RSX, et je suis en préparation olympique pour les Jeux Olympiques de 2024. Et moi c'est Julien, j'ai 23 ans, je suis en BPGEPS euh, voile, donc pour être moniteur entraîneur de, de voile, et ma discipline c'est le stand up paddle, donc c'est l'équivalent du surf, mais debout sur la planche avec une pagaie. On a une particularité, c'est qu'on fait du tandem tous les deux, que ce soit en planche à voile ou en surf dans les vagues, comme on a chacun des objectifs dans des disciplines différentes, on a un emploi du temps qui est très très pris, donc on n'a pas forcément le temps d'aller faire du tandem régulièrement. Ça va être plutôt des sessions ponctuelles où on voit que les conditions sont top pour y aller et on est super motivé et du coup, bah allez, on prend notre planche, notre tandem et on y va tous les deux. entre 3 à 5 prépa physiques par semaine et minimum 3 entraînements en planche à voile sur l'eau. Donc moi pour les prépa physiques, ça va être aussi 3 à 5 prépa physiques par semaine. S'il y a des vagues, je vais m'entraîner en stand-up dans les vagues. S'il y a du vent, je vais aller plutôt en planche à voile dans les vagues aussi. Et donc voilà, je dépense surtout des conditions. À court terme, ça serait le championnat du monde à Arus au Danemark. Un podium à aller chercher dans la catégorie de moins de 21 chez les seniors et ensuite le championnat d'Europe qui est à la suite en Pologne, où j'ai aussi un podium, moins de 21 à aller chercher. Et ensuite à long terme, c'est le rêve, l'objectif d'aller chercher une médaille olympique à Paris. L'objectif pour 2018, ça va être de perfer sur le circuit des Coupes de France de stand-up et sur le championnat de France, et ensuite de pouvoir perfer aussi sur les deux Coupes du Monde qui vont avoir lieu en fin d'année. Pour ce qui est du tandem, nous, nos objectifs, c'est surtout de faire des belles vidéos, de faire, de faire rêver un peu, de montrer aux gens que que être à deux sur même planche c'est super cool et on s'éclate. puis c'est possible d'aller dans des conditions euh, qui sont difficiles, dans des grosses vagues, euh, dans beaucoup de vent. C'était au championnat du monde de foil euh, ouais. fin d'année 2017. Aux Açores. Où à la fin du championnat il y avait le bateau photographe. Et du coup tout le monde a envoyé des jumps un peu près du, du photographe. Et moi j'ai tenté un backloop. Il y avait Camille qui était juste derrière moi, ça m'a poussé à le faire. Et en fait je l'ai posé et tout a été pris en photo. Ça a été le, le premier sur ce support, le premier baclo. Même moi je n'y croyais pas et, et le pire c'est qu'il l'a fait 3-4 fois à la suite et euh, j'ai essayé, j'ai pas réussi. J'ai eu le, le meilleur tricks de l'année euh, en windsurf, donc toute discipline confondue. et bah, c'était génial quoi. On va dans des destinations euh, extraordinaires comme Hawaï, Tahiti. C'est notre oncle Antoine, Antoine Albo qui nous emmenait sur des spots assez fous, euh, j'avais 7 ans et ils nous envoyaient sur des vagues trois euh, fois plus grosses que nous et nous on se rendait pas compte et on adorait et, et de, ça a été des, des choses qui nous ont marquées. En tandem, c'était notre première session de vagues ouais. en, en il y a deux ouais. ans. Euh, et en fait, ça. après avoir posté la vidéo, c'est euh, Robin Neige qui nous a contacté, donc euh, une légende du windsurf, pour nous dire que bah, c'était top la vidéo, ce qu'on avait fait. C'était euh... impressionnant de rider à deux comme ça euh, sur une planche. Et donc recevoir un message de Robin Neige comme ça, euh, c'était vraiment cool. C'est une start-up à côté de la mer donc euh, ouais. forcément ça nous plaît euh, vu qu'on évolue dans ce milieu. Après c'est une, une start-up qui est jeune, dynamique et... et innovante. Innovante, ouais. Donc en fait on retrouve toutes nos caractéristiques dans notre sport et c'est une entreprise bah, qui cherche à être la meilleure dans son domaine. Comme nous en dans fait, notre oui. domaine. Donc bah, on peut vraiment faire le parallèle entre, entre notre quotidien sportif et, et, et l'entreprise.